Salut tout le monde, et eh bah ben écoutez, regardez, je vous parle depuis le prochain décor de Partoche puisque voilà, j'ai un Noël appartement et donc je vais pouvoir tourner dans ce magnifique décor cette œuvre d'art que j'ai fait moi-même, voilà, j'en suis assez fier bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je voulais juste vous annoncer la date du live que, que j'ai présenté lors de la vidéo d'anniversaire des 7 ans et j'ai décidé de faire le live le samedi 7 décembre Après que toutes les vidéos, euh, enfin toutes les musiques de la BO de Courage soient sorties voilà, euh, vous êtes quelques-uns à avoir commencé à, à décrypter un peu cette musique, j'en suis très content, je kiffe lire ces quelques commentaires, ça c'est vraiment stylé, ça serait bien d'essayer d'y de, de, participer pour les autres, hein. comme ça on sera plus nombreux à essayer de décortiquer la BO et euh, je ferai pas un live que pour trois personnes, euh, Trois personnes que je remercie d'ailleurs, hein, parce qu'elles participent vraiment activement à chaque morceau et ça c'est vraiment cool. Participez aussi, mettez votre grain de sel, essayez de, de, de découvrir, d'identifier les thèmes musicaux que j'ai pu élaborer. Voilà, donc euh, bah, voilà, live le samedi 7 décembre, si je ne me suis pas gouré dans les dates. Gros bisous, bonne soirée, bon courage et à très bientôt.